Bonjour à tous, nous sommes le 17 septembre, c'est demain que la décision de la FED va surgir dans les médias. On va voir si Powell va baisser les taux d'intérêt, comme c'est prévu. La question est de savoir s'il va baisser de 0,25 ou 0,50. De toute façon, ça change pas grand-chose au niveau de, de ce qui va arriver. Je pense que les marchés ont commencé à déjà intégrer les, les nouvelles. C'est de la crainte qui se passe. Euh, en ce moment, sur le Dow Jones, on est près de nouveaux records, mais on va voir ce qui va arriver dans les, la réaction euh, des marchés au niveau de la Fed. Au niveau de l'or, on est encore en consolidation. On a eu une montée euh, en, cet été de juin, juillet, août et septembre, on consolide. Euh, comme je vous dis, la consolidation peut être assez longue. De toute façon, ce pas important. Je pense qu'il faut regarder, comme je vous avais dit la dernière fois, à long terme. Et euh, on va regarder quelques nouvelles aussi que j'ai euh, mis sur euh, mon site boursetechnique.com et euh, aussi sur Global Market, euh, où j'essaie de quand même suivre les nouvelles dollars, de l'ordre, de donner le plus souvent possible euh, des nouvelles qui... Euh, qui, qui sont en relation avec euh, le marché de l'or, des orifères, euh, argent, argentifère. Euh, mais pour l'instant, vu qu'on est en consolidation, excusez, je vais quand même vous donner des nouvelles, mais euh, c'est sûr qu'il y a moins de, de nouvelles, on est dans l'attente, euh, mais il ne faut pas euh, euh, abandonner. On regarde très, très bien hein, ce qui se passe au niveau du long terme et, euh, euh, et aussi au niveau du contexte économique, au niveau de... Euh, je ne dirais pas l'économie en général, parce que l'économie américaine, on, on voit très bien qu'il y a de la faiblesse qui euh, commence à se manifester. Et il y a des chiffres qui sont quand même assez euh, évocateurs au niveau de, de, de l'économie américaine. Les faillites, on va aller voir ça. Les faillites de, de retailers, là, les magasins à grande surface. Euh, C'est vraiment euh, une catastrophe au niveau de des faillites qui se passent là. Bon, au niveau du taux de chômage aussi, euh, on a euh, du chômage euh, plus qu'on le dit dans le fond, on a beaucoup d'emplois à temps partiel euh, qui ne sont pas comptabilisés. J'ai mis un article là-dessus sur euh, euh, boursetechnique.com que vous pouvez aller, aller consulter. Donc, euh, on va commencer par euh, euh, regarder ça. Euh, je vais aller dans un premier temps. Euh, j'avais comme placé mes articles. Ah bon. Euh, la récession. Euh, euh, contexte bizarre dans... <rire> C'est euh, ce qui se passe en ce moment au niveau de la récession. Euh, la récession qu'on... On n'arrête pas de parler, qu'on dit euh, est-ce qu'on peut avoir une récession, on prétend que l'économie va bien, va bien. Ben j'ai euh, placé un article ici sur euh, mon site. Euh, euh, C'est un article qui met en contexte ce qui s'est passé juste avant la récession de 2007-2008. Euh, ce que Bernanke avait dit. Euh, il disait que l'économie allait très bien, euh, qu'il n'y avait pas de problème au niveau de l'économie. Et euh, quelques mois après, euh, plouf, ça plongé d'une manière assez euh, euh, forte et je vais vous dire un peu ce qui, euh, euh, qui s'était dit dans le passé. Euh, les signes avant coureurs de l'économie d'une récession, y compris les courbes de rendement inversées, ont été ignorés et le marché ont continué à atteindre de nouveaux sommets en juillet. En avoue, une correction a eu lieu. Par la suite, on parle de notre contexte actuel, une remontée des marchés a eu lieu début septembre. Le 18 septembre, la Fed a réduit ses taux. OK, on tient ça. On voit que la courbe de rendement s'est inversée et la Fed a réduit ses taux. En 2007, la courbe des taux est inversée. La croissance était nettement plus lente en 2007 par rapport à 2006, mais le dollar américain avait atteint un nouveau sommet. Ça ressemble pas mal en si on considère que le dollar américain n'a euh, euh, pas le même sommet qu'il y avait dans, dans, dans ce temps-là, mais quand même, le dollar américain était à comme, on va dire, un nouveau sommet qui, qui se maintient fort. Bon, il y a eu un, un, une correction en haut, même chose qu'aujourd'hui. Puis la Fed a abaissé ses taux. quelle date? Le 18 septembre. Même chose qu'aujourd'hui. Les marchés ont connu un autre sommet marginal, un, un sommet marginal, c'était la conclusion. À ces temps-là, le marché avait connu, connu vraiment un haut, euh, très, très haut record et, et ensuite, on connaît la, la fin de l'histoire. Euh, ça commençait à dégringoler. Comme je vous le dis, ça a pas dégringolé d'un coup, mais première baisse des taux d'intérêt, 50 points et ainsi de suite. Un contexte très, très similaire à ce qui s'était passé en 2007. Euh, avec euh, toutes les similitudes, on ne peut pas nécessairement conclure que ce qui, va, que ce qui est arrivé, c'est ce qui va arriver. Mais euh, quand même, il y a des choses qui sont très, très, très semblables. Euh, C'est-à-dire la déclaration de Powell euh, qui a dit euh, le 6 septembre, nous ne pré prévoyons ni atten attendons euh, une récession les perspectives les plus probables sont toujours une croissance modérée, un marché du travail solide et une inflation qui continue de remonter. Euh, ensuite, il rajoute, notre principale préoccupation n'est pas du tout la récession. Donc, c'est le discours de Powell. Euh, on sait que euh, selon. Euh, ce que lui dit, euh, il a changé complètement de discours, même s'il si, euh, prétend que non, non, non, l'économie va bien et tout. Il a vraiment changé de cap en décembre 2018. Euh, on, était, on avait des hausses de taux d'intérêt qui étaient prévues. Euh, C'était sûr qu'on avait des, taux d euh, des hausses de taux d'intérêt en 2019 et euh, euh, la FED a complètement changé son fusil d'épaule. Donc, euh, on ne sait pas si on s'en va dans une récession, mais les similitudes de ce qui s'est passé en 2007 et en 2019 sont, c'est, c'est, c'est, assez, euh, <rire> pas mal pareil. On va parler aussi des, malheureusement, c'est ça, c'est des mauvaises nouvelles, vous allez me mais c'est des réalités. C'est les faillites dans le commerce de détail de 2019 dépassent déjà celles de 2018. 2018, on avait une série de faillites, je parle aux États-Unis, et en 2019, on a encore euh, un, un paquet de faillites, mais à, au temps où on est rendu, euh, on a dépassé des faillites de 2018. Donc, euh, l'article, je l'ai placé dans Bourse Technique, euh, vous pouvez aller voir euh, les statistiques, tout, tout est là. Euh, donc, euh, c'est très, très intéressant parce que on parle du fameux euh, Taux de chômage qui, qui est un peu bidon parce que la, la réalité, c'est que oui, on a beaucoup de, de travail, mais du travail à temps partiel. Le taux d'engagement de, de, des travailleurs, de la population, est, est absolument pas la, la, la même chose qu'on avait dans le passé. Donc, c'est 19 détaillants qui ont annoncé 7000 fermetures de magasins au premier trimestre. Euh, au premier semestre. Euh, 2019, donc il y a une liste que, on a que sur le site, euh, l'article qui vient de zéro euh, donc euh, l'économie euh, même si on dit ça va bien la réalité c'est très très on est dans un, une situation très précaire. et pour peut-être vous en convaincre c'est que non seulement des sites plus euh, alarmistes en parlent maintenant il y a beaucoup de, de sites euh, officiels, de nouvelles officielles qui parlent de, de, des temps précaires qu'on pourrait vivre euh, ce que je maintiens, je pense qu euh, Trump, et que Trump va essayer de tout faire pour maintenir les marchés jusqu'à l'élection de 2020. Je pense que plusieurs le croient aussi. Donc, euh, qu'est-ce qui va arriver, je ne sais pas. Il faut parler aussi de ce qui est arrivé au niveau des de drones qui ont attaqué euh, euh, les... L'Arabie saoudite, euh, j'ai placé l'annonce la, sur le site, vous avez les détails. Euh, cette annonce-là euh, est survenue dimanche et on pense que peut-être euh, euh, ce sont les Iraniens qui ont attaqué. Euh, là, dans tout ça, là, on peut entendre euh, beaucoup de choses qui vont se dire pour essayer d'accuser, pour peut-être provoquer un conflit, qui fait en sorte que on vend plus d'armes, ainsi de suite. Euh, je ne sais pas, mais c'est une tension vraiment... Euh, palpable qui se produit en ce moment sur euh, euh, sur la planète et euh, c'est des moments qui comme ça ça a fait monter le prix du pétrole euh, hier on a monté voyons euh, euh, oui, on a eu un renversement on est à la hausse encore à 61 on avait mais euh, on avait dimanche soir euh, évoqué une hausse extraordinaire d'un coup ça a fait paniquer un peu les marchés, mais dans la réalité, c'est pas monté. Euh, oui, 10 Mais c'est des fluctuations, si vous regardez le graphique à long terme, il euh, n'y avait pas rien de. Il n'y avait pas rien, rien d'absolument de, de, de, de, extraordinaire. Là. Euh, mais si vous regardez ça sur le plus court cinq ans, on voit ici qu'il y a quand même un changement de tendance. C'est sûr sur un an, c'est quand même assez impressionnant. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que le pétrole va poursuivre sa montée? Ben, ça se pourrait. On ne sait pas. On va suivre ça. Cependant, je vous dis l'or. L'or euh, qui est quand même euh, euh, très euh, résistante dans le contexte actuel parce qu'il y a un petit climat de panique qui s'est placé dans l'or. On a des vendeurs qui... Oh, euh, excusez. Il y a beaucoup de vendeurs qui euh, ont... On peut-être peut oublié qu'on était dans un marché aussi au niveau de l'art, donc euh, les vendeurs euh, sont au rendez-vous. Cependant, euh, ça tient le coup, euh, on est allé en bas du 1500, on a eu euh, hier, on est allé, je pense, 1488, je pense dans ces coins-là de plus beau. Mais là, on est revenu à 1500 ce matin. Je ne sais pas comment, de temps que ça va consolider, mais en tout cas, on suit ça. Et puis, euh, il faut euh, se concentrer sur le graphique à long terme ici, qui nous donne de la vraie image euh, de ce qui s'est passé depuis 2000, depuis 1900, ensuite le cru euh, 1050 C'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Euh, donc, on va aller voir ça pour terminer rapidement. Euh, justement, je vous place euh, le graphique de l'or ici. Euh, sur le long terme, on voit très bien le, le, ce qui s'est dessiné, euh, les petites corrections qu'on vit en ce moment, la consolidation. C'est à cause de... C'est 1550 qui a été le, le point de résistance à cause des crues ici. Donc, c'est un point de résistance assez important. Euh, donc, ça pourrait comme jouer euh, un petit bout ici, dans ce coin-là, mais à un certain moment donné, euh, à cause du contexte actuel, euh, au niveau économique, mais aussi à cause du graphique, on voit très bien que euh, le jour qu'on casse ça, ben, les sommets ici probablement vont être défoncés, euh, 2000$, on va l'atteindre. Euh, euh, Citigroup, d'ailleurs, euh, je l'ai mis sur mon site euh, Global Market, euh, Citigroup euh, voit l'or à, à 2000$ l'once, euh, quand on dit dollar, c'est dollar américain, parce qu'on sait très bien que dans d'autres devises, euh, le dollar canadien, on est plus qu'à 2000$, euh, autres devises, on a des records au niveau de l'or, mais au niveau du dollar américain, c'est par ça euh, on, souvent on, on, on se réfère le dollar américain. Ben, euh, Citigroup le voit à, à 2000 dollars d'ici deux ans. Donc, ça va être à suivre. Euh, Bianco, ça c'est sur le site aussi. Le, euh, le 4 septembre, euh, c'est Jim Bianco, président de Bianco Re Research. Euh, parle d'un de, de, de l'art à 1900, euh, de 1700 à 1900 d'ici la fin de 2009. Donc euh, oui, euh, l'art a euh, oh, des beaux jours devant elle, il faut être quand même euh, très patient. Parce que, comme je vous dis, quand on vit une consolidation, c'est là que les peurs peuvent s'installer et on peut vouloir sortir du marché. Autant au niveau de l'or, au niveau des orifères, au niveau des argentifères. il y a aussi les fameuses juniors qui, en ce moment, les juniors, on n'a pas encore embarqué dans le marché, on voit très bien. Oui, il y a eu un peu d'entrée, mais... Euh, C'est pas grand chose comparé euh, à un vrai bull market euh, lorsque les juniors euh, partent dans leur course Donc, euh, on est rendu là. On va euh, vous remonter bientôt euh, euh, pour euh, continuer à, à regarder les marchés, comment ça va se comporter euh, après la décision de la Fed euh, demain. Donc, euh, ça va être probablement comme... Euh, c'est toujours le cas. Les marchés vont fluctuer et euh, ils vont prendre une direction. Et même les dernières fois, c'est même pas la même journée que c'était arrêté. On a, eu, on a eu beaucoup, beaucoup de fluctuations la même journée de volatilité, et c'est le lendemain ou le surlendemain que les marchés ont changé de direction. On se revoit bientôt.